Quand faut-il monter une SCI Quand est-ce que c'est le bon moment pour créer ta SCI On voit tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner, tu as la petite cloche, tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je reçois beaucoup, beaucoup, mais alors quand je dis beaucoup, je crois que c'est la question principale, c'est Damien, est-ce que tu as une SCI Damien, est-ce qu'il faut que je monte une SCI Donc, Petite vidéo rapide, en mode un petit peu euh, voilà, très très schématique pour voir, est-ce qu'il faut monter une SCI Premier cas, tu es tout seul, déjà tu ne peux pas monter une SCI, parce qu'une SCI, il faut forcément être deux. Donc si tu es tout seul et tu n'as vraiment personne, personne avec qui t'associer, tout simplement tu ne peux pas monter d'SCI. Deuxième cas, tu veux t'associer avec des amis, un pote, un partenaire, un investisseur que tu as rencontré à un séminaire. Et là, du coup, tu as deux possibilités soit l'indivision, soit la SCI. Je t'encourage à 105% à aller vers la SCI pour une question de. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souple qu'une indivision qui est vraiment très rigide. Donc, tu as cette possibilité-là. Maintenant, l'autre possibilité, c'est que tu veux le faire par rapport à de la succession, par rapport à tes enfants, parce que tu as entendu plein de choses au niveau fiscal sur le fait de pouvoir donner des parts, etc. Si vraiment tu investis pour du très long terme, effectivement, je t'encourage à aller investir, par exemple, même avec ta femme en SCI parce que la transmission va être plus simple qu'en indivision. Le cas principal qui peut se poser, c'est -ce quand tu investis juste par exemple, en couple avec ta femme, est-ce que tu investis tout de suite en SCI ou est-ce que tu restes en indivision Un pour et un contre, l'imposition sur les sociétés, c'est beaucoup plus stable. Donc, ça varie beaucoup moins que l'imposition sur les particuliers. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on a une on a certaines niches quand tu vas investir en indivision, donc en tant que particulier, comme le euh, meublé, le LMNP. Tant qu'il y a ça, ça peut être très intéressant sur certains produits d'aller investir en euh, indivision pour bénéficier euh, de, ces, euh, de cette niche disponible pour les particuliers. Si tu anticipes et tu te dis, voilà, ok, mais euh, cette niche, elle est bien, Damien. Il y a des projets Cap 2022, donc je te mets une vidéo hein, si tu veux euh, aller voir un petit peu ce projet-là. En tout cas, voilà, le meublé, ça me fait peur, j'ai l'impression qu'on va le couper dans pas longtemps. Tu peux passer directement en SCI, du coup, SCI, tu vas pouvoir avoir tous les avantages du LMNP. La seule différence, c'est que tu vas payer ta plus-value sur la valeur nette comptable. C'est un peu technique, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur le LMNP, tu pourras trouver ça sur ma chaîne, mais en gros, tu as le prix d'achat. As les amortissements et du coup la valeur nette comptable c'est prix d'achat je te le fais très schématique hein. moins les amortissements ça va te donner la valeur nette comptable donc si tu as payé ton bien 100 000 euros et que tu as déjà amorti 50 000 euros ta base taxable pour ta plus-value elle va être à 50 000 euros tandis que quand tu es en LMNP si tu as acheté à 100 000 euros et tu as déjà amorti 000, 50 000 euros ta base taxable pour la plus-value elle est à 100 000 euros donc si fait, tu revends à 120 000 euros on va faire 120 000 moins 100 000 tu vas payer que euh, une plus-value sur 20 000 euros tandis que dans le cas euh, de la SCI, tu vas payer euh, la plus-value sur 120 000 moins 50 000 euros, donc 70 000 euros. Voilà, je t'ai fait très rapidement les euh, différences. En gros, parce que c'est très technique derrière, hein, quand on me parle de la SCI, on, dit, on me demande des fois, on me pose une question, il faudrait que je réponde par mail en une phrase. En gros, ce qu'il faut voir, c'est si tu es sur le long terme, va au SCI, euh, tu peux commencer à l'IR et passer à l'IS. Attention, tu peux passer de l'IR à l'IS, mais tu ne peux pas passer de l'IS à l'IS. À l'IR, donc attention, dans un champ, c'est irrévocable. Prends ton temps, va te faire accompagner, va prendre une consulte avec un, un fiscaliste, un, un expert. Mais en tout cas, sur le principe, si c'est avec ta femme, par exemple, la question se pose, tu peux te commencer en indivision, profiter du LMNP, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est une niche fiscale magnifique. Si tu es avec un pote, je t'encourage fortement à aller en SCI, ensuite pour le choix, tu peux commencer à l'IR et passer à l'IS après, ça, il n'y a pas de problème. Si aimé cette vidéo, mets-moi dans les commentaires si t'as déjà monté une SCI, si t'es plutôt SCI à l'IS, SCI à l'IR ou euh, carrément si t'es plutôt indivision. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, mets un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs ou des amis qui voudraient faire des investissements mais qui ont encore des croyances limitantes, qui ont encore du mal à se lancer. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre ma formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Au-dessus, en dessous, tu mets juste ton prénom, ton email et je te l'envoie immédiatement. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hein. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'encourage à le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Tu auras une petite cloche. Tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et d'ici là, bah, je te dis juste de profiter de la vie, profiter des tiens. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao